Bonjour, aujourd'hui on reparle de vitesse. Alors la dernière fois, on a parlé de vitesse moyenne, hein, quand on avait un point de départ, un point d'arrivée, euh, et qu'on calculait globalement la distance parcourue, le temps parcouru, et qu'on utilisait notre bonne vieille formule de distance euh, de vitesse égale distance divisée par temps, on calculait une vitesse moyenne. Okay. Euh, on a parlé aussi de vitesse instantanée, qui était finalement une vitesse moyenne sur des intervalles de temps très rapprochés. Okay Mais si on pousse le modèle, euh, si modèle jusqu'au bout, on arrive à une vitesse instantanée, euh, un peu comme un objet mathématique. Euh, et justement, on a un, un objet par rapport à ça mathématique qui permet de décrire très bien la vitesse, c'est le vecteur vitesse. Okay Alors les vecteurs, vous les avez peut-être déjà vus en maths, auquel cas vous savez qu'on caractérise un vecteur avec une direction, un sens et une norme. Euh, mais si ce pas le cas, je vais vous en reparler euh, rapidement. Alors, pas trop rapidement quand même. Euh, donc, comment définir une vitesse Cette trajectoire, elle a pu être parcourue euh, dans un sens ou dans l'autre. Okay donc, la notion de sens, c'est la, euh, la plus facile à cerner des trois. C'est comment est-ce qu'on se déplace sur cette trajectoire. Okay la direction, il y a une petite finesse euh, dans la mesure où une direction, c'est une droite ok c'est même une famille de droite ok mais c'est quelque chose de rectiligne alors que ici par exemple on a une trajectoire curviligne mais si vous vous placez à un instant donné imaginons que on va zoomer énormément par exemple sur ce cet instant euh, cet objet il va dans euh, si je zoome je zoome je zoome encore si on regarde juste cette zone là on a quasiment l'impression d'avoir quelque chose de droit ici okay hein toute figure courbe si vous zoomez assez dessus et que vous prenez une toute petite portion, ça va ressembler à une droite, ok Et si on imaginait cette droite et qu'on la prolonge à l'infini, on va obtenir la direction, ok La direction du mobile, la direction du, voilà, du point de l'objet qui se déplace, ok Quand je dis famille de droite, vous allez voir pourquoi. Une direction, par exemple, si vous dites, ok, je marche au nord. alors faut pas voir au niveau du globe, parce qu'au niveau du globe, euh, si on marche au nord, on va, des, on va faire des courbes, on va pas être sur des droites. Mais si vous vous placez, euh, voilà, par exemple, dans, dans mon basement, euh, que moi je marche au nord, euh, en admettant que ça soit par là, et que quelqu'un qui a 4 mètres de moi marche également au nord, avec nos boussoles, on va suivre des trajectoires parallèles. ok On suit la même direction, on va au nord, mais on est sur des trajectoires qui sont parallèles. Voilà. Alors si on... Fait des... Si on fait effectivement des très grands trajets, on va finir par se retrouver au pôle nord, parce que la Terre n'est pas plate, figurez-vous. Donc on a parlé du sens, on a parlé de la direction. Avant de parler de la norme, on va voir quelques cas pratiques sur le sens et sur cette direction. Alors, le sens, Alors on retourne voir un petit peu nos... Euh, nos cyclistes et motards, là on a plutôt des cyclistes. Euh, on voit bien que sur cette trajectoire-là, il n'y a pas franchement d'ambiguïté sur le sens. Hein. On se doute qu'il n'a pas réussi à faire ce saut vers le haut, mais qu'il a plutôt. Euh, qu'il est plutôt descendu. Okay. Donc pour une direction donnée, on a deux sens possibles. Hein. La direction, je vous rappelle, si on se place à, cette, à ce moment donné, la direction, ça serait une droite, une droite qui irait comme ça. Et il y a deux possibilités. Soit vous parcourez cette droite dans ce sens-là, Soit vous allez la parcourir dans ce sens-là. Ok, donc ici, pas d'ambiguïté, hein, on voit bien que le sens, ça serait dans ce sens-là. C'est la notion la plus facile des trois. Alors la direction, comme je vous ai dit, c'est une famille de droites parallèles. Pourquoi une famille bah, Parce que si on s'intéresse, par exemple, à la direction, euh, la direction pour ce point donné. On va parler, on, on le fera sur la photo, mais je vous montre déjà sur ce petit dessin. La direction euh, sur ce point donné. Pour la matérialiser, on va prendre le point d'avant, le point d'après, ça dépend dans quel sens on va, si on va dans ce sens-là, le point d'avant, le point d'après, peu importe, les deux points qui vont encadrer euh, ce point donné, et on va tracer la droite. Cette droite est la meilleure approximation qu'on va avoir de la direction pour le point qui est entre les deux. Okay Donc il suffira ensuite de tracer une parallèle à cette droite-là qui passe par notre point, par notre point en question. Okay et cette parallèle-là va nous donner euh, ce qu'on appelle la tangente. Hein, okay c'est parmi toutes euh, ces droites parallèles qui forment la direction de notre, euh, de notre point, et bien la tangente, c'est celle qui passe exactement par ce point, c'est la tangente à la courbe. Okay la tangente à la courbe, c'est-à-dire c'est celle qui, en ce point donné, si on zoome assez, je vous ai dit que n'importe quelle courbe en zoomant, ben, on a l'impression que le petit morceau de courbe qu'on regarde, c'est une droite. Okay hein, de la même façon que quand, euh, quand vous regardez la mer au loin, vous n'avez pas l'impression que c'est courbe, vous avez l'impression que c'est tout droit. Euh, voilà, alors que c'est une portion de la, de la surface du globe. Et donc, c'est une courbe, c'est un cercle. Euh, mais si vous n'en voyez qu'un qu petit bout, hein, même si ça a l'air immense, euh, et ce petit bout ressemble à une droite. Donc là, c'est la même chose ici. Euh, et si on prolonge cette droite à l'infini, on a finalement la tangente. Okay la tangente à la courbe. Donc, voilà pour la direction. Alors, si on, regarde, euh, si on regarde un petit peu plus en détail sur, cette, euh, sur notre motard, on va s'intéresser, par exemple, à ce point-là, OK Cette position-là, et on se pose la question, euh, on va prendre le centre de la roue avant, et on se pose la question, quelle est la direction, euh, quelle est la direction du centre de la roue avant Alors, ouais, c'est quelque chose par là-bas, mais si on veut être un peu plus précis, eh ben on va prendre le centre, le centre de la roue avant pour les points... Euh, les points qui encadrent, hein, le point précédent et le point suivant. On va tracer le trait que j'ai fait tout finement euh, qui est une droite qui donne la direction et ensuite on peut tracer la parallèle qui va passer par ce point-là. Okay euh, on peut tracer cette parallèle et on obtiendra, euh, on obtiendra la direction, la tangente, la tangente à la courbe en cet endroit-là. Okay Je n'ai pas matérialisé la courbe mais ça serait quelque chose comme ça. Ok euh, voilà pour la direction, ici j'avais un deuxième exemple, hein, même chose pour le point vert. J'ai pris entre ces deux points, parce que je m'intéresse à cette position là, j'ai tracé une courbe verte toute fine et après en plus épais, je vais avoir la parallèle qui passe par ce point, ce point précis. Ok, donc maintenant on a parlé direction, on a parlé sens, on va pouvoir s'attaquer à la troisième notion qui était... La norme. La norme, la valeur. Okay sur, un, sur un vecteur, on appelle ça la norme. Pour nous, en termes de vitesse, ça va être la, la valeur de la vitesse. Ce que vous allez euh, calculer, par exemple, en kilomètre heure, en mètre par seconde. Okay ouais. Si vous voulez calculer cette valeur, on va reprendre tout simplement notre formule, le temps qu'il a fallu pour parcourir cette distance. C'est-à-dire le temps final moins le temps initial. Si vous êtes à 347 millisecondes, et que la photo d'avance était à 342 millisecondes, il s'est écoulé 5 millisecondes. C'est cette différence qui correspond à votre intervalle de temps pendant lequel une certaine distance a été parcourue. OK La distance et le temps qu'il a fallu pour la parcourir. Okay Obtenu en faisant temps final moins temps initial. Par exemple, si je m'intéresse, alors là, j'ai numéroté toutes mes positions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je m'intéresse à, à ce qui se passe entre ces deux instants, OK Entre ces deux instants et eh ben, je vais pouvoir euh, définir une distance des 45, alors il faudrait la mesurer, alors si j'ai une échelle, si j'ai quelque chose à l'échelle, par exemple si je connais les dimensions de ma moto, hein, en zoomant là-dessus, si je sais que l'intervalle entre les deux roues euh, de la moto, alors attention parce que la roue avant avec les suspensions ça peut bouger un peu, donc il faut suspendre la moto si vous, allez, si vous voulez vous amuser à faire ça, je calcule cette distance, c'est peut-être plus précis de prendre par exemple la distance entre le pare-choc avant et le pare-choc arrière, ça, ça, ça, c'est une distance qui ne change pas. Vous savez combien vaut ça, donc vous pouvez faire une règle de 3 pour estimer par exemple la distance entre, alors là il faut prendre un point, ça peut être, je ne sais pas, si vous voulez avoir la, la vitesse du personnage, vous pouvez prendre le casque, si vous vous intéressez plus à la moto, vous prenez un point fixe de la moto, comme par exemple le moteur, ok, et vous calculez. Vous mesurez cette distance, vous faites votre règle de 3, vous obtenez la distance qu'il a parcourue entre l'instant 4 et l'instant 5. Pour obtenir le temps qui s'est écoulé, ben, si vous avez tous les temps intermédiaires pour chacune des photos, vous prenez le temps pour la photo 5, vous enlevez le temps pour la photo 4, cet écart de temps vous donne l'intervalle de temps, et si vous divisez l'un par l'autre, vous allez obtenir la vitesse. Alors si vous avez mis ça en mètres et ça en millisecondes, vous allez obtenir des mètres par milliseconde. Euh, si vous voulez ça en secondes, eh ben, il va falloir faire une, euh, il va falloir une conversion de vitesse, je vous ai expliqué ça dans la vidéo précédente. Okay Mais faites attention aux unités, euh, vous n'allez pas obtenir des kilomètres heure si vous n'avez pas mis ici une distance en kilomètres et ici une distance en heure, ce qui a priori il euh, y a peu de chances que ça soit les unités que vous avez utilisées pour mesurer ça. Okay Donc, vous remarquez une petite chose, là je calcule la vitesse entre deux instants euh, c'est la vitesse moyenne, finalement, entre deux instants. Si on veut avoir la vitesse instantanée pour ce personnage-là, il serait plus pertinent de travailler entre l'instant 5 et l'instant 3. Donc, on ferait un distance euh, d, D35, on va dire un D35, la distance entre le point 3 et le point 5, et on diviserait ça par T5 moins T3. OK Donc, on moyennerait entre ces deux instants, ce qui nous donnerait une valeur sans doute assez correct quand on était pile entre ces deux points. Donc, il faut mieux encadrer directement avec le point d'avant et le point d'après, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà pour la valeur ou pour la norme. Euh, voilà, hein, le terme utilisé, je vous rappelle, en mathématiques, on parle de norme pour les vecteurs. Euh, voilà, donc un vecteur ou une vitesse, on va la caractériser avec sa direction, le sens, c'est-à-dire comment se déplace-t-on dans cette direction, et ensuite, euh, la norme, il va falloir quantifier cette vitesse. Alors attention, si vous, trouvez, euh, si vous avez trouvé une valeur donnée pour cette, euh, pour cette vitesse, il va falloir la représenter, on va la représenter sur le dessin avec une, euh, avec une flèche. Alors si je prenais par exemple, euh, on va zoomer un petit peu ici. Admettons que ce cycliste ici a une vitesse V de 5 mètres par seconde. Okay Donc vous avez terminé, déterminé euh, vous avez déterminé la direction en faisant. Alors si je dézoomais un petit peu, je vous refais la manip. Euh, vous allez prendre d'abord la direction, je vais écrire un petit peu plus gros qu'on le voit bien, avec, euh, allez on va le mettre en vert, la direction entre ici et ici, donc là je trace une droite qui va précisément de la roue avant entre le point d'avant et le point d'après. On remarque ici qu'on est sur une trajectoire euh, qui est quasiment rectiligne, ok. L'étape d'après, ça aurait été de bouger ma droite là, qui garde la direction. Là, vous voyez, quand je déplace ça, c'est que des droites parallèles. Hein. C'est assez commode sur l'iPad. Et je, de l'amener exactement au centre. Mais on se rend compte qu'en fait, ici, on est sur une trajectoire qui est rectiligne et que finalement qui est quasiment rectiligne sur la fin de la chute. Et donc, on est déjà au bon endroit. Par contre, euh, on va maintenant vouloir représenter ce vecteur vitesse. Il va falloir lui donner... Alors, on, on donne un... Ce, ce vecteur, il est représenté par une flèche, ok La flèche va partir de notre point de départ, donc on est ici, ok Et elle va être dans la direction et dans le sens qu'on va indiquer avec une flèche euh, du, du déplacement. La question, c'est quelle taille va faire ce, cette flèche, ok Eh ben, il va falloir pour ça définir, et c'est très important, une échelle, ok Une échelle pour dire, ok 5 mètres par seconde, comment on va représenter ça Vous avez peut-être déjà sur votre dessin, vous avez sûrement, si vous avez voulu faire des mesures, une échelle de distance, ok euh, Mais il faut faire très attention là-dessus, c'est un piège, c'est un piège, il va vous falloir deux échelles, ok Une pour les distances, dire que par exemple sur mon dessin, 3 cm ça va correspondre dans la réalité à 1 mètre, euh, par exemple. Okay. et une deuxième échelle pour les vitesses qui vous dira que sur ce dessin euh, 3 cm ou 1 cm, vous pouvez reprendre une euh, valeur différente sur l'échelle 3 cm par exemple, cette fois-ci ça ne sera pas des mètres euh, mais ça sera des mètres par seconde donc 3 cm sur la photo correspondra à 5 mètres par seconde bah, voilà, là vous avez défini une échelle de vitesse okay donc attention, ne vous embrouillez pas sur ces histoires d'échelle. Si vous calculez des distances pour pouvoir diviser par le temps ensuite, euh, il va falloir utiliser votre échelle de distance. Si vous calculez des vitesses, si vous voulez représenter les vitesses, il va dé falloir définir une échelle de vitesse. Peut-être qu'elle sera imposée par l'exercice. Sinon, à vous de choisir la bonne. Et utiliser cette échelle de vitesse pour faire un vecteur qui soit de la bonne taille. Voilà, voilà, pour euh, la représentation des vitesses à l'aide de flèches. Euh, L'objet mathématique exact étant le vecteur.